Wow les amis, on se retrouve sur Métro, donc le jeu que vous m'avez demandé de continuer, et moi aussi j'avais envie de le continuer, il, était, il est énervé ce jeu, donc on venait de sauver notre ami, je sais pas si vous vous souvenez exactement, si vous vous souvenez pas, il suffit de faire un petit retour sur mon ancienne vidéo qui est assez condensée, donc vous aurez l'histoire rapidement, et si vous n'avez pas vu la première, je vous invite vraiment d'aller la voir afin de comprendre l'histoire tout simplement qui est super Oh, il des mouches sur mon écran. On ah, c'est fait chier pendant ces vacances, les mouches. Cassez-vous là, c'est pas parce que c'est l'été que vous avez le droit de revenir. Ah, mais c'est glauque fuck. Ah, oui, c'est vrai que c'est un peu fantastique le jeu. Je me rappelais que de la seconde partie du coup. Je pense que c'est par là qu'il va falloir qu'on sorte. Non. Bloc à mort. C'est pas très beau. Ah, bah apparemment lui aussi dit qu'on peut passer par là. Je suis donc un devin. C'est parti. Oh, merde, il y a des toiles partout. Oh, c'est pas grave, les toiles d'araignée, c'est dans la tête, c'est pas grave. Alors, il vient de nous dire que les petites araignées elles peuvent pas avoir fait autant de toiles, qu'il y a forcément des gros monstres. Mais ce jeu était glauque. Putain, je m'en rappelle pas très bien, vous savez, c'est autant espacé entre les deux vidéos que le temps auquel j'ai joué. Que le temps auquel j'ai pas joué. Vas-y, Vas je sais plus parler français, c'est les vacances ça, putain. Ah, il a calé Ouais, mais euh, j'ai pas mon permis d'ascenseur. Hein. Putain, bah bon, on est beau là maintenant. C'est limite, on se livre aux ennemis dans une cage. Ah, mais c'est les araignées mais c'est quoi Oui Putain, on peut que les tuer par le ventre, donc en gros si on les croise en dehors de ça on est foutus. C'est bon, mais j'ai ma lumière là, ça paraît tout vert. Hein. Ah bah d'accord, bah lui lui il pousse, ça fonctionne. Nice. Dites-moi que j'ai pas de force, hein. ça sera servi au même pour moi. Mais vous êtes trop nuls. Mais c'est même pas des araignées en fait, c'est des scorpions. Trop facile ce jeu. On casse tout. Bra. Il a fait casser la gueule. Mais non, mais c'est trop bien. <rire> c'est vraiment trop bien. Dans la oh, je l'ai attrapé en vol et je me suis jeté direct. Je suis vraiment un, un dieu, on peut le dire. Allez, il me fait la courte échelle, putain. Euh, dans l'ancien épée. Ah, il me fait la courte échelle que quand je suis dans la merde. Il a eu choc. Et moi non, moi non. Ah, on y va. Oh putain, le petit couple de Tarzan. Oh, comment elle s'appelle déjà la meuf de Tarzan Je sais plus du tout. Oh my god On part en The Forest Exploration des grottes Est-ce qu'il va brûler Est-ce que les araignées brûlent Est-ce que c'est réaliste Ah oui Wow <rire> Ridicule C'est des être screamers screamer ça Sympa touche Calme-toi, calme-toi mon ami <rire> Il mets des coups dans le vide oh, T'as toujours une sale gueule hein, par contre hein, Depuis le premier épisode T'as fait te faire pendre par moi Tu devrais me respecter un peu quand même Et aller faire les trucs compliqués comme ça Oups Putain, Je crois que j'avais plus de batterie dans ma lumière en fait Allez, on est arrivé Ah, un petit rat On peut toujours pas les manger, ça c'est dommage Mais il est cassé Oh mais non Wow, wow Je vois la lumière, je suis en train de mourir Ah, retour dans Paris Montparnasse. je sais pas si vous vous rappelez un peu de, Du premier épisode où je disais de la merde comme ça C'est vraiment stylé Le décor est beau, j'adore, j'aime beaucoup Les, les, les décors post-apocalyptiques C'est vraiment stylé Ah, il y a une tempête là il une tempête énervée Allez, suis-moi mon ami, moi je vais te guider. C'est par là le métro. Par contre, je suis désolé, je peux pas rentrer, gars. Je peux pas rentrer. J'ai pas mon passe. J'ai pas mon passe Navigo, gros Quoi Il contrôleurs Il y a pas de monstre. hein. C'est plutôt tranquille par ici. Qu'est-ce que je disais Rien du tout, rien du tout. Allez, on s'en va. Ah, c'est le monstre que j'avais tué au début. Là, faut rentrer dans l'avion abandonné. Urbex. OUI Allez, on y va. la mer. J'ai jamais vu la mer, ni ma mère d'ailleurs. Putain, pourquoi j'ai des flashs comme ça? Ah oui, j'ai des flashs. Hein. On pète des câbles, on pète des câbles. Ah, oh, on est en train d'avoir la vision de ce qui s'est passé avant que l'avion se crash. Oh, c'est stylé, oh, c'est très stylé. On voit l'apocalypse qui s'est passé, on dirait que. Ouais, on dirait qu'il y a eu une, soit des, des météorites qui sont tombés Dans ce jeu, je crois que c'est une arme chimique qui a ravagé la terre. Ah, il a vécu l'atterrissage, je crois. Putain, on a déliré. Bonne bosse à hein. Ah, pourquoi je peux toucher les cadavres Ah, j'ai eu un flash et un rire. À Mais ça devient archi bloqué. Aïe. J'ai pas d'arme bien. Ah, si, j'ai une arme comme ça, je voulais. J'ai la bastarde. On peut pas adopter ce genre de truc et aller sur leur dos, ça sera énervé. Ouah, c'est quoi ces dents C'est un œil ça Ah oui. Mais y'a un plus gros monstre qui arrive là, ça fait pas badaboum. Ça fait badaboum ah d'accord, courte échelle Mais c'est quoi ce délire Oh, il a fait un salto Mais les gars, pourquoi il brûle Pourquoi il brûle Mais dépêche-toi, c'est toi qui dois te dépêcher Je te colle au cul, je t'ai marché sur la tête, gros Mais non, non, non, il est vivant Il est vivant Aïe Oh, il m'a sauvé la vie Oh, oh là là, ça c'était pas prévu, je crois, dans le jeu J'ai juste fait de la merde, en fait Nice C'est qui, eux c'est nos potes ou pas J'espère que c'est nos potes tous tout le cas Donc ça a l'air plutôt d'être nos potes, Ils racontent il raconte qu'il y a des nids et tout, et qu'ils vont essayer de détruire les nids. Oh, il a un rat domestique, moi aussi je veux Wow, j'ai cru il me balayait J'ai cru qu'il allait me mettre un coup de ton truc là, il allait faire du curing avec moi. Tiens, mastercard, qu'est-ce que tu fais là ah, C'est très drôle, c'est très très drôle C'est stylé, j'aime beaucoup <rire> Regarde, moi lui <rire> J'aime beaucoup l'univers, il est stylé. Par contre, on rentre dans les gens, clairement, je les traverse. Vous êtes des fantômes. Donc en gros, ils ont créé une sorte de vrai commerce, une sorte de vrai système à eux, quoi. Je peux jouer de la guitare Bon, il manque la moitié de la guitare, je crois que c'est un bug, hein. Wesh, il, il s'est limite mis à pleurer en nous disant « Allez-y, vous pouvez passer ». Victime, c'est une victime, il a une tête. Wow, je suis donc un fantôme. Du French hein ouais, on va pouvoir mater ah oh oui, j'aime bien les madames, dis donc. Oh. C'est archi glauque du French quand musique. Je vous laisse avec cette petite séquence érotique. Très très sexy, hein. C'est horrible. Le mouvement est horrible. Moi, je t'ai fait défoncer la gueule, toi. Ils sont tous fait défoncer la gueule. Vous vous tapez dans votre truc, vous faites des combats de MMA. Fight Club, c'est du Fight Club. Si vous n'avez pas vu le film Fight Club, regardez-le dès ce soir, les amis. Bon, 100% c'est un mec, ça. Oh, toi aussi un mec. Allez, hop. hop oh, petit chicha en balle. Une petite berette là. Comment ça va ah. Moi, je vais me faire démonétiser, c'est cool. <rire> enfin, démonétiser, sachant que je gagne zéro. Euh. C'est pas une très grande perte, hein. je peux vous les montrer autant que je veux, les boobs. Réveille-toi, réveille-toi. Je sens qu'il me tend un piège, je sais pas pourquoi. Ah, c'est bizarre de manger en tête à tête avec toi. Oh, wow, je vais te bourrer. Un autre verre. Jamais ils servent, hein, mais ils arrivent à boire dans le truc vide à chaque fois. Q sec. Allez, un autre verre. Ouais Oh, est très bien. Là. Cusac. Cusac. Euh, on dirait des actimelles, Severa. sec d'actimel Wouh. A... Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit qu'il allait me trahir. Je lui ai sauvé la vie. Là. Il a dit que j'étais de la mauvaise ligne. J'étais du mauvais côté de la ligne. Ah oh, putain, quel bâtard. Donc il y a les nazis, les mousquetaires et mon camp. Et là, ils veulent que je leur dise ce que je sais sur les ombres pour garder ma vie sauve. La science. Une injection. Waouh, waouh, bonne bœuf! C'était moi quand j'étais gosse ou pas? Ah, mais il a une gueule grave drôle! Ah! Les sombres nous ont sauvé la vie. Mais non! Avec leurs bonboules là! Et il m'a libéré, il m'a décroché! Putain, il est trop cool! Oh putain, il est contre le régime de son père en gros parce que son père est trop violent! J'adore! C'est un résistant, c'est un résistant, on aime les résistants. La dernière fois que j'ai dit ça, à la fin, il nous a trahis. Putain, je suis tout le temps en train de fuir, j'en ai marre. J'aimerais bien que les gens m'aiment pour ce que je fais. Bon. Est-ce que je vais me faire choper en descendant de là Oh la puterie. Énervé ce casque, en plus, il est bien fait. Ah, c'est tendu du cul. C'est tendu du cul. C'est tendu. C'est bon. Oh, mais j'ai réussi à passer, là. Ouais, non, je vais me faire cramer 100%. Ok vous m'avez pas vu C'est dommage quand même Allez Quelle infiltration En plus ils sont silencieux les pompes Ok On va les pister Toi t'es mort Toi t'es mort Tiens misquina pour toi euh, Courez Ah non Y'a y a un bazooka là Y'a y a, y a les mecs avec leurs grosses armes Ok Ça te fait mal ça hein FDP de mes couilles Ah bah c'est bon y a un moment faut pas forcer mon ami là. Les gars ça fait une demi-heure, je cherche la putain de sortie de ce truc. Non, pas une demi-heure, mais je ne trouve pas. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Je vais passer par le réacteur, bande de fils de pute. Je vais passer par le réacteur. Nictaras, c'était ça. Nicta. Les gars, vous savez que j'ai failli arrêter la vidéo. Il fallait aller dans le réacteur, alors que je, pensais... je disais ça pour faire une blague. <rire> J'en ai marre de moi. <rire> J'avoue que ça m'a véné. Toi, ta gueule. Toi ta gueule! Comment on fait pour tuer ces gros tas de merde? Toi on t'achève. Pourquoi ils prennent feu? Je comprends pas. Toi je te vois à travers la grille, t'es mort. Ok, lui il a fusil à pompe, du coup on va devoir le terminer très vite. Je sais pas si lui il était gentil ou pas. En tout cas il prend feu. Hop, je sais pas pourquoi du tout ils prennent feu, mais bon. Oh, je suis sur le choc dans mon bando. C'est par là! Oh, toi tu vas te calmer direct. Je... Oh! La chute qu'il nous a fait, c'était ridicule. Oh! Y'a Bob le nounours en pluche. On dirait un, un perso de Five Nights at Freddy's. J'aimerais bien le faire un jour ce jeu. Mais je sais pas si ça rendrait bien avec mon caractère en hein. Claude de KPO ou je sais plus quoi, le mec euh, qui est à la mode avec son euh, son truc là. N'accordéon Bah oui vraiment moi la porte hein Franchement moi je dis pas non Ah ça assomme hein ça euh, Tu commences à te douiller On va se mettre à couvert Chargé Chargez Ah mais tu me tires encore dessus toi Sérieusement je pensais que tu te rendais Il s'assoit le mec et il me tire dessus Putain, hein nous à Paris on est typique pour les pigeons et regardez ce qu'ils ont. C'est pour les gros pigeons mutants du futur. Hein Je comprends rien où je suis passé. Pas. Je la Mais non. Pas vrai. Arthium, vraiment... Attends il m'a reconnu. Il m'a reconnu, c'est qui c'est qui c'est qui? Wow, ça annonce un troisième épisode, les amis. Donc j'en ferai un troisième, c'est sûr à 100%. Donc il sera un peu espacé de celui-ci. Donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Le mec qui est avec sa grosse batteuse, bah en fait, c'est ce mec là qui est là-bas. Bon, là il a plus sa grande tenue et il m'a sauvé parce que c'était une ancienne connaissance à moi. Il m'a permis en fait de survivre et de donner les informations comme quoi j'étais vivant à, mon, à ma base à moi, à mon équipe à moi, et alors dire que j'avais pas terminé ma mission mais que j'allais la continuer. Et là en fait, avec les pièces. Détachés, ils ont construit une sorte de buggy en fait vous voyez et dans le prochain épisode bah, on commencera par conduire ce petit buggy et voilà c'est à peu près tout, j'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aimez toujours autant ce jeu, on va suivre cette histoire un peu plus loin, je vais la poursuivre dans une prochaine vidéo, j'espère en tous les cas que ça vous plaira encore autant que le premier et gros bisous c'était Illusion, je vous aime fort